Comment jouer le mage-feu en PvE à haut niveau C'est un truc, on me l'a demandé énormément C'est probablement la classe qui est, est la plus mystérieuse du jeu, parce qu'évidemment, il faut savoir faire des combustions, il faut comprendre les cycles hors burst, et c'est assez particulier le mage-feu. Pour cela, on a un petit mage, on a Tilae qui, euh, qui, qui est avec nous, avec ses 222 10 levels, son mage-feu complètement boosté, il a fait des grosses perfs, que ce soit en mythique plus, que ce soit en red mythique, en tout cas, il... Voilà. Gros gros joueur de la classe qui nous fait le plaisir d'être là donc merci énormément à toi et bienvenue à toi Bah merci bien, en euh, plaisir d'être là Donc dans la vidéo on va faire un peu à l'habituel si tu es déjà un petit peu habitué au format des classes Donc on va déjà au début discuter un peu de la place dans la méta Donc le mâche-feu à l'heure actuelle au niveau de la méta en raid déjà qu'est-ce que, Quel est ton ressenti qu'est-ce que tu en penses toi Alors le mâche-feu en raid en vrai je pense que quoi qu'il arrive t'en veux forcément un Pour le buff intel parce que bah, c'est trop fort 5% d'intel sur, euh, sur les casters euh... Quand on voit le nombre de casteurs actuellement dans un raid, bah, ça fait beaucoup de personnes qui bénéficient de ce buff Intel. Donc t'en veux forcément un. Je pense qu'en vrai, tu peux en prendre, tu peux en prendre deux, peut-être trois, grand max. Mais euh, c'est une classe qui est assez forte. Elle est un peu derrière euh, tout ce qui est Eki, euh, précis, Mais euh, sinon elle a une bonne place dans la méta et je pense que ça envoie pas mal euh, sur des fights euh, mono ou même AOE. À... Ouais carrément, ouais ouais, c'est vrai, vrai d'ailleurs ce que tu dis, euh, tu sais ce côté de faire la distinction de en fait t'en veux un, voire t'en veux deux mais t'en veux pas quatre comme des chasseurs précis, tu vois ce que je veux dire C'est vrai que c'est... Euh... Ouais très clairement. Ouais ouais, carrément. Et du coup du côté du mythique plus Alors en niveau mythique plus bah déjà euh, en vrai je pense que tu veux à 100% un mage feu parce que bah ça a la BL, euh, le hunt euh, en général il veut pas trop sortir son pet pour mettre la BL, après tu peux jouer avec un shaman qui met la BL mais sinon en vrai le mage... Euh, au niveau des bursts, que ça soit en semaine euh, fortifiée euh, sur les ZAD ou en semaine tyrannique sur les boss avec une combu, ça envoie, et quand ton groupe te demande de burst un pack, bah si t'as une combu à ce moment-là, le pack va vraiment burst et ça peut vraiment aider dans les groupes. Euh, même s'il y a pas mal de classes je pense qui sont jouables actuellement en Mythic, que ce soit DK, Drood, Hunt, Monk, je dirais Mage, et ça c'est un peu le, le top 5 des Mythic, et après il y a le reste qui est un peu en dessous, mais ça suit quand même. Mmh, carrément carrément. Ouais, c'est ça, c'est les, les timings de combu où tu vas prendre euh, les 40% de l'instance là, boum boum. Enfin, pour mais enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ça, c'est vraiment le, le côté kiffant, je trouve, hein, quand tu joues avec des mâches-feux. Ah, très clairement. Tu montes tellement haut, quoi. Et, ok, ok, et du coup, bon, pourquoi est-ce qu'il est aussi fort On va commencer à rentrer un petit peu dans, dans l'optique, dans la légendaire déjà. Quels sont. Enfin, quel est. Euh, au niveau légendaire déjà, en termes de mono-cible, qu qu'est-ce qu que tu recommanderais Le légendaire mono-cible déjà Alors, actuellement, que ça soit en mono-cible ou en multi-cible au niveau du légendaire, je dirais que le meilleur c'est Fevered Incantation, le légendaire qui se drop sur le World Boss de, de Sylvarden. Euh, parce tu que. je peux bah, le montrer via l'onglet pouvoir, pouvoir si tu veux bien Ouais pas de soucis. En fait excuse-moi. l'avantage de, de ce légendaire c'est que bah, dès que tu fais un coup critique ça augmente de 3% les dégâts que tu fais par un autre coup critique et du coup quand tu t'es en combu bah, t'as tout le temps 5 stacks et c'est beaucoup trop fort d'augmenter les dégâts de 15% pendant une combustion. Ouais carrément ça augmente encore plus le moment où t'es déjà fort en match feu ouais donc forcément... Euh... Ça fait grave mal ouais. Ok donc à l'heure actuelle tu joues les deux euh, et les autres légendaires du coup, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont dans certaines situations que tu vas choisir de prendre Alors euh, au niveau des autres légendaires je dirais qu'il y a un légendaire qui est un peu plus euh, fun si tu veux t'amuser que ça soit en raid ou en Mickey, plus c'est Firestorm. Ce que ça fait c'est que de temps en temps tu as une chance que tous tes pyros ou tous tes chocs de flammes soient cast instantanés pendant 4 secondes. C'est-à-dire que si tu as ce proc là, bah, tu peux appuyer sur pyro pyro pyro pyro pendant 4 secondes et c'est vraiment un plaisir à jouer quoi. Ah ouais Mais c'est ouais, un peu moins opti au niveau du DPS parce que c'est plus RNG. Mmh, bien sûr, ok. Et sinon euh, j'ai vu qu'en pvp euh, ça jouait le triple shield. Au niveau du pvp ouais c'est euh, le trion noir de triple shield parce que bah c'est beaucoup trop fort en fait, le match fought un limite un tank avec ça. Enfin ça, ça fait à peu près, moi je sais que quand je pvp avec ce légendaire là, j'ai à peu près 17 000 d'absorb à chaque <rire> fois que je le mets, 25 secondes de cooldown, 17 000 d'absorb, je, je fais pas un dessin, c'est un peu, oh, <rire> un peu beaucoup d'HP quoi. Ouais ça fait beaucoup, ouais. tu m'étonnes, En première légendaire, tu recommandes quand même de prendre, dans une optique PvE, tu recommandes de prendre celle qui augmente le, les dégâts des critiques, et chaque quoi, quoi, tu vas faire un critique, ouais, hein. chaque... ouais, bien sûr. Ouais. Et du coup en termes de congrégation, Bon je crois qu'il y, y a un clair dominant, clair. Et je te laisse nous euh, en parler un petit peu. Euh, au niveau des congrégations en vrai, la plus agréable à jouer je trouve que c'est le, le Fa'e. Parce que bien évidemment le pouvoir, euh, le pouvoir principal des Fa'e qui est le, la, peau, la puissance fluctuante et, bah en fait c'est vraiment trop agréable, ça régénère tout essor beaucoup plus rapidement. C'est un cast euh, qui dure, euh, qui dure euh, 3 secondes et quelques et ça régène de, 10 secondes, de 12 secondes de base. Euh, les cooldowns de tes sorts, donc euh, ça te permet de régénérer ta combustion, ça te permet de régénérer tes traits de feu, ça te permet de générer euh, tes flammes du phénix, et donc ça te permet de récupérer tes bursts plus rapidement et de pouvoir burst encore plus fort pendant la combustion, puisque tu récupères tes, tes sorts instant. Et, euh, et même l'habilité secondaire, euh, qui est euh, le soul shape, euh, euh, est vraiment pas mal parce que de la mobilité à une classe qui a déjà pas mal de mobilité, et ouais. euh, bah, de la mobilité... On... On en veut toujours plus et ça permet en raid de, de cheese sur certaines strats et en mythique plus bah, de courir vers les prochains packs et de pas perdre de temps. Quoi. Ah C'est clair c'est très très fort et en plus euh, le pouvoir d'effet en lui-même il fait il fait comme un paquet de dégâts quoi. Pour ceux qui veulent pas être fait, il n'y a, a pas une option Kirian Kyrian C'est le choix ou pas Alors actuellement je crois qu'en single target il y a le Kyrian qui sim plus fort grâce à Pelagos. Qui peut être jouable. On peut aussi jouer Ventir parce que c'est toujours viable et que leur habilité est pas mal euh, au niveau des dégâts que ça génère en, en mono-cible. Oui. Mais il euh, y a quand même une grande préférence au Fae, même si euh, Kyrian et Ventir sont jouables. Ouais, d'accord, ça reste quand même jouable, ça reste pas non plus euh, Garbage. C'est pas, que... pas Garbage comme, comme bah, le Necrolord. Je dirais que le Necrolord est vraiment Garbage. Euh, comparé euh, aux trois autres mais par contre le Kyrian et le Ventir sont jouables même si euh, grosse préférence pour, euh, pour le FAE euh, quel que soit le type de contenu carrément carrément et du coup en termes de conduits sur euh, tout ce qui va être euh, lien d'âme euh, et compagnie et euh, les intermédiaires que tu vas choisir ouais à ce niveau là alors pour les conduits euh, actuellement euh, pour les mages, feux le meilleur c est, c est, le meilleur soulbind c'est Dreamweaver parce qu'il y a deux conduits potency, et que c'est vraiment ce qui rend le match feu vraiment fort. Euh, au niveau des conduits, donc pour euh, mono cible ou multi cible quoi qu'il arrive, on a la cascade infernale, euh, c'est vraiment le conduit obligatoire, c'est à dire que pendant que ta combustion est active, chaque stack que tu gagnes en utilisant un trait de feu va te donner euh, environ 12,5% de dégâts en plus. Ouais, Donc en gros c'est quelque chose que tu, veux garder, euh, que tu veux garder en permanence pendant ta combustion, tu veux être tout le temps sous deux stacks parce que ça fait que bah, tes sorts font 25% de dégâts en plus pendant ta combustion et c'est vraiment insane si tu combines ça avec euh, justement le légendaire et tout ça, bah, ça fait énormément de, de, de dégâts augmentés et tu le veux tout le temps ce conduit. Carrément, carrément. Et du coup le second... Et le second conduit, alors on va dire qu'il y a deux écoles. Il euh, y a une école... Qui va différencier son conduit en mono ou en multi donc cette école là ils vont jouer euh, destruction contrôlée en mono cible qui augmente mmh. les dégâts des, des pyro mmh. et master flame en multi cible qui augmente les dégâts et le rayon de du choc de flammes ouais. ça c'est c'est pas mauvais mais on va dire que le problème de ça c'est que tu es vite limité si tu dois changer souvent et que tu raids et que tu mythiques plus en même temps euh, Ouais, ouais c'est relou. parce ouais. que ça te fait changer bah, tous les jours deux à trois fois par jour et limité euh, en changement donc ce n'est pas trop possible donc moi je suis plus de la deuxième école qui est de jouer avec euh, discipline of the groove qui euh, buff le shifting power c'est à dire que la puissance fluctuante au lieu d'être un casse de 3 secondes 3 qui réduit de 10 secondes les autres sorts hein, bah, ça va être un cas de 3 secondes 3 qui va réduire de 16 secondes les autres sorts hein, le cooldown donc ça va permettre de récupérer sa combien encore plus vite de régénérer ses traits de feu encore plus vite et tous les autres sorts et c'est vraiment un plaisir au niveau du gameplay ah, ouais, c'est bizarre. Donc, celle-là, en fait, c'est pas forcément une pure opti mono ni une pure opti multi, mais t'as un, un peu les deux mondes du coup. C'est mieux dans les deux situations et en plus, c'est plus kiffant parce que du coup, si tu tournes plus vite tes CD. C'est exactement ça. Je crois qu'elle sim plus haut en mono cible, euh, dépendant ah, des fights. Okay. Et en multi cible, euh, selon les talents qu'on joue, euh, on va préférer Master Flame. Mais euh, discipline dans ce groupe reste euh, ouais, très mauvais. Okay, quoi. Ouais, Et après, le seul entre guillemets souci de ce truc, c'est que euh, c'est un conduit qui est généralement un peu plus dur à monter, celui du pouvoir de congrégation. C'est le shot que sur le board boss. Et après, il faut aller au niveau de Venari, monter les trucs. Donc potentiellement, s'il est vraiment bas chez la personne, t'es en 140 E-level bon bah ça peut y jouer aussi. Tu ouais, peut Il vaut mieux privilégier, je pense, euh, l'e-level. S'il y, y a 30 levels de différence sur le conduit, il vaut peut-être mmh. mieux préférer un contrôle de Destruction ou Master Flame. Mais si vous avez ce conduit en 184 ou en 200, je pense que c'est vraiment euh, le bon choix à faire si vous voulez pas changer euh, tout le temps et que vous voulez quelque chose de, de stable et récupérer vos combus encore plus souvent. Carrément T'as une petite recommandation en termes de conduit de, de finesse et d'endurance Alors euh, personnellement, en finesse, je préfère jouer avec euh, le, la réduction de CD sur le blink parce que, bah, comme je disais tout à l'heure, la mobilité bah, on aime ça ouais, et bah, plus de mobilité mieux c'est. Euh, mmh, mmh. Il euh, y a des fights où on va préférer euh, jouer avec celui qui réduit le cooldown de l'ice block pour les, oui. les fights à cheese où on doit avoir des immunes, comme par exemple sur euh, Inerva Mythique. Je pense que ce conduit est vraiment sympathique pour les strats mmh. cheese où ouais, euh, bah, tu vas vraiment euh, avoir un maximum d'immunes pour pouvoir euh, zerg le boss et donc euh, je pense que ce conduit est pas mauvais. Euh, sinon, euh, pour la, celui, la, celui de l'invisibilité n'est pas trop utile. Euh, en mythique plus, celui du counter spell peut être pas mal, parce que bah, mmh. si tu pars avec une compo où t'as 3 distants, avec par exemple un SP ou un druid euh, qui ont des kicks à 45 secondes ou une minute, bah, je pense que celui-là peut être pas mal pour avoir euh, ton interrupt un peu plus souvent sur ouais, des donjon où il y a ouais. vraiment besoin d'en avoir quoi. Mmh, mmh. Carrément. Et sinon, pour, pour ce endurance, endurance, ouais. Euh, moi personnellement je joue avec, euh, avec celui qui fait que le l'ice block me heal quand je l'utilise. Mm -hmm. euh, c'est une question de préférence euh, de pour PVP surtout parce que en fait ce conduit là, j'avais pas trop d'idées de quoi jouer du coup je me suis dit bah pour PVP, je vais jouer ce conduit parce que bah en PVP quand tu prends côté rise, tu mets ton ice block et tu reviens full life et les ennemis ils sont un peu déçus. Ah ouais, si surtout, surtout hein. c'est sympathique. Mais sinon ah ouais. sur certains fights, on va préférer euh... Le, le conduit qui fait que tes shields te heal d'un pourcentage de, des dégâts que t'as absorbé mmh. sur des fights comme par exemple sur Denatrius où euh, bah tu vas shield avant le Blood Price et tu en l'air et en fait tu vas récupérer 1%, 1 de tes HP et ça va permettre de, de, de faciliter le healing que tes healers puissent carrément, des, ouais, des, ouais, des ça, des ça beaucoup des tu tu, tu gères avec tes barrières carrément, carrément, mmh. bah, top top top et donc mmh. en termes d'itémisation après alors ça en plus le match que on sait que l'itémisation c'est euh, super important parce que ben, c'est très dépendant en fait des trinkets, des stats, de tout ce que tu peux avoir. Du coup tu déjà en termes de stats, qu'est-ce que tu vas chercher comme stats sur du mono déjà par exemple Alors actuellement au niveau des stats c'est assez variable. On va dire que euh, le légendaire fait qu'en fait comme euh, les dégâts critiques sont augmentés. Ouais. Bah, en fait de base en match feu tu fais pas trop de crit. Et en fait au final avec ce légendaire là le crit n'est pas si mauvais que ça. Parce que du coup bah quand tu vas faire des crits en dehors de ton cycle de combustion. Tu vas choper un proc de ce, de, du légendaire ouais. et du coup ouais. ça va augmenter ton dps hors combustion donc le crit n'est pas si mauvais du coup pour, euh, au niveau de mes stats en général je me sim euh, assez souvent euh, pour l'instant ce qui sim le mieux euh, c'est at, euh, at polyvalence avec euh, le critique et la mastery qui sont juste en dessous mais euh, bien sûr l'intelligence pas bah, toujours au dessus donc ouais, on va toujours aussi de bien sûr sur ouais. les items quoi. Mm -hmm. Ok, et ça c'est, euh, tu, la, la, tu suis ça pour du mono et du multi ou euh, en multi Alors, ça change un petit peu Ouais en, en mono, en mono c'est ouais c'est comme ça, pour le multi euh, en général je priorise d'avoir un peu plus de hâte pour pouvoir avoir des, des casts euh, plus rapides euh, mm -hmm. de mes chocs de flamme parce que bah, ouais. très souvent <rire> les tanks se font imploser donc les tanks doivent bouger très souvent ouais. et comme les tanks bougent souvent, bah, si tu mets un choc de flamme et que ton tank bouge du choc de flamme bah tu fais 0 d'ailleurs Ouais, bah, euh, t'as mis je... les tirs c'est génial! Ouais, exactement <rire> ça, donc euh, je privilégie un peu plus de hâte en, en multi-cible, et après la mastery et, et la polyvalence se valent un peu plus en, en multi, et euh, le crit est un peu moins rentable. D'accord, ok. Bon, ça reste. Et toujours l'intelligence en frio, quoi. Et là, ça, ça marche. Et en termes de trinkets, du coup, je vois par exemple que t'as le trinket pour... PVP. Ouais, alors pour les trinkets. Euh, je vais commencer par le mono cible, on va mm -hmm. dire qu'il y a, je dirais qu'il y a 4 possibilités euh, à très gros niveau. Euh, dans quasiment 90% des cas on va vouloir jouer avec le badge pvp qui augmente ouais. la stat parce que bah quand tu claques ça sur une combustion Gagner 205 d'intelligence bah c'est beaucoup trop fort C'est énorme, c'est énorme C'est impossible mm -hmm. de ne pas le prendre et euh, en combinaison avec ça, donc euh, y a, je dirais qu'il y a trois trinkets qui vont avec. Donc, on a le trinket de Denatrius qui inflige des dégâts flats toutes les 1 minute 30. Bah, la question se pose pas pourquoi <rire> c'est fort Parce que ça fait 9000 dégâts flats. Hein. Si ça crit, <rire> ça fait 18000. Bah, voilà, quoi, <rire> toutes les 1 minute 30, on va, on va pas se plaindre. Quoi. Euh, sinon, au niveau des autres trinkets qui sont viables, je dirais qu'il y a le deuxième trinket de Denatrius, justement. Ouais, le, ouais, ouais, le, le trinket Tout de, les castains, de pour les casters, parce que s'il y a plusieurs personnes qui l'ont dans le groupe, bah c'est encore plus fort. Et comme justement, de base, ce trinket devrait pas être si fort que ça en match-feu. Mais en fait, comme on joue avec le légendaire, justement du crit. Sur bah en fait, le coup critique apporté par le, le trinket n'est pas si mauvais parce que justement, bah il permet de, de scale avec, avec notre légendaire. Et donc de, de faire plus de dégâts, en fait. On pourrait se dire que c'est un mauvais trinket parce qu'il donne du crit et qu'on n'en veut pas en match-feu. Mais justement, grâce au légendaire, bah en fait, c'est pas un mauvais trinket. Et ça peut se jouer en combo avec le badge. Ciao, ciao. Et le dernier trinket... Si je ne dis pas de bêtises, c'est sur Sun King, voilà. C'est le Soul Igniter, et pourquoi ce trinket est fort Parce qu'en fait, il... il donne des dégâts, et en fait, on peut le cast euh, en, dehors du... en dehors du GCD des trinkets. C'est-à-dire qu'avec ce trinket, euh, t'as pas les 20 secondes de GCD entre mmh. deux utilisations de trinkets. Mmh. Et du coup, ça fait que tu peux utiliser ce trinket plus le badge au moment de ta combustion. Et bah ah ouais. utiliser deux trinkets qui te buffent pendant une combustion c'est bah c'est vraiment trop fort. Ouais ah, carrément ouais. Ah je sais, tu vois bah ça c'est super intéressant de le savoir hein, qu'il y a un trinket actif que tu peux utiliser avec un autre trinket actif. C'est rare ah, à ouais, part le es... cas du PvP. Clairement. Euh... Clairement ouais. Très clairement. C'est quelque chose qui est rare et ça scale vachement bien. Ouais. Et en, en multi tu prends quoi comme trinket du coup Le PvP aussi Alors en multi, moi j'ai tendance à dire toujours on garde le PvP parce que bah mm -hmm. du coup t'as toujours le même cycle avec les combustions. Ouais. Donc euh, tu t'en fous un peu euh, Après il euh, y a plusieurs écoles en multi pour le deuxième trinket Il euh, y en a qui jouent avec le trinket de Denatrius aussi parce que bah, ça reste des flats de dégâts Il euh, y en a qui jouent avec le trinket de The Other Side qui donne un proc euh, toutes les 3 minutes Mais le problème ouais. de ce trinket c'est que je trouve un peu, un peu random des fois et donc je suis, pas, je suis pas trop fan Donc personnellement je joue avec le trinket de, de Tiernacite. Euh, qui euh, selon ce que tu manges et ce que tu prends comme buff euh, va te donner un, un, une, un, une chance d'avoir un proc donc là par exemple moi j'ai une chance d'avoir un proc hat mais si tu manges crit tu peux, ton trinket va s'enfermer en, tri, en crit si tu manges maîtrise ça va s'enfermer en maîtrise Il y a aussi une probabilité que ton, ton trinket euh, te donne des 3 stats crit, hat maîtrise et quand c'est ça bah t'es vraiment heureux parce que bah, les trois stats euh... en fait là si ça me donne de la hâte je vais avoir un overcap hat mais si ça me donne des 3 stats bah je vais être vraiment bien et ça va énormément augmenter mon dps en multi cible même si ah, euh, d'autres trinkets hein. sont préférables. Ok. Ouais, ouais. Après, ouais, effectivement le change-là reste une bonne valeur sûre et tu l'as en 226 Mais ouais, en plus donc. Surtout hein. en 226, c'est ça. Ouais, c'est Le level. Ouais, quand car... même Énorme. Euh, bah je crois qu'on est parti pour la casser un petit peu de la cible du coup et du mono-cible déjà dans un premier temps. Euh, juste avant ça, avec un petit tour sur l'arbre de talent tu vas choisir en, en mono-cible du coup. Alors en mono-cible, euh... en général on va toujours prendre les mêmes premiers talents. Enfin mmh. les mêmes talents tout le temps quasiment En fait sur le raid, si on parle en, en termes de raid Il y a un seul fight où on va potentiellement Enfin sur les fights mono-cibles, il y a un seul fight où on va potentiellement changer de talent C'est sur, euh, euh, sur Fange Point En général ouais. tu veux burst sur les piliers Sauf que le premier pilier euh, a un mauvais timing C'est à dire que tu peux si tu burst à l'open tu peux ne pas avoir récupéré la combustion Donc pour un fight comme Fange Point tu peux jouer avec Fire Starter Qui va faire qu'en fait toutes tes boules de feu et tes pyro vont crit Quand le boss a plus de 90% Et du coup l'objectif c'est à l'open, mettre le maximum de dégâts à l'open mmh. et régénérer ta Combue en faisant des, des pyro et des, des boules de feu sur le boss tant qu'il a 90%. Ensuite, mettre ton ta puissance fluctuante une fois que le boss a plus 90 en dessous de 90% HP, et du coup, tu auras récupéré la combu pour le premier pilier. Et ça fait que tu as un burst en plus plutôt que de garder ton burst pour le premier pilier. Mais sinon, mono cible, okay. tout le reste du temps, ça sera avec euh, le, le la, la, la, la brûlure qui fait un coup critique. Ok. Ouais c'est complètement logique ouais et, et du coup après qu'on Conflag qu ouais, du classique quoi c'est ça bah le Kindling est vraiment fort parce que bah du coup c'est mm. ça qui permet en général qui permet de récupérer ta combu beaucoup plus vite donc, ouais euh, ça et puis bah, il bah, plus, bah, le pouvoir d'effet du coup hein, sur cette extension et est -ce il y a un... et du coup alors en termes ça. de rotation mono cible euh, déjà ton open est un combu déjà la phase de combo, quelle est la retard en combu quel est retard Actuellement l'objectif euh, sur la combu à l'open c'est de mettre le maximum de, de pyro possible Avec justement les dégâts augmentés qu'on a par le légendaire et par, euh, par la, la cascade infernale qu'on a en conduit Donc <rire> en général euh, en général, je fais pas la même combustion à l'open que pendant le fight Donc à l'open en fait je vais je, pas, je vais faire un dbm10 En fait à l'open quand on va arriver sur, le, sur le, la fin du 5 Je vais commencer à hardcast une pyro Derrière je mets directement mon badge je mets une potion, là je vais faire la démonstration de monde, mais.. Je mets une boule de feu et après en fait je vais combu. Selon le, le crit de la pyro, je vais mettre euh, un ou deux traits de feu pour générer un maximum de. Pour générer un maximum de, de, de crit en fait, et du coup mmh. permettre euh, de mettre le maximum de, de, de pyro pendant ma combu. Donc là je vais régénérer ma combu et je vais faire une démo à, temps, à vitesse réelle tu vas tout le temps alterner entre une pyro et un sort qui te génère un crit ouais. donc, et sachant que ce euh, sort c'est soit trait de feu soit tête phoenix c'est ça soit trait de feu soit phoenix en sachant que l'objectif reste de garder quand même les deux stacks euh, générés par le trait de feu donc l'objectif c'est pas de mettre trait de, feu, pyro, trait de feu pyro trait de feu pyro trait de feu pyro ne plus avoir de trait de feu et mmh. après mmh. passer sur les phoenix flame parce que sinon ouais. tu vas perdre le buff et tu auras Bien plus le time ouais. donc, tu perds en dégâts donc l'objectif c'est un peu d'alterner tout en gardant tes deux stacks de trait de feu ça marche du coup, généralement, toi, toi, en termes, si tu veux dire comme ça, là, sans, sans le faire, en, tu fais euh, en termes de trait de feu, Phoenix. par exemple, tes Phoenix, tu les mets à quel moment, toi, en général Alors, en général, ce que je fais, bah, c'est quoi qu'il arrive à l'open, euh, je vais mettre deux traits de feu, ouais, euh, que ouais. ça soit euh, instantané ou après une pyro, mm -hmm. pour avoir justement mes deux stacks. Ouais. Ensuite, après avoir mis mes deux traits de feu, je vais pyro Phoenix, ouais. pyro trait de feu, pyro Phoenix, pyro trait de feu. Ça sera ouais. marotant en mono. Ok, c'est carrément clair. Bah Je te laisse, vas-y, je te laisse t'éclater à Allez. faire un, un pool du coup. Je vais remettre un pool 10. Ça c'est vraiment la combu quand t'as un pool au start, sinon elle est pas vraiment pareille. Parce que tu peux pas te permettre d'hardcast une pierre. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et là, on termine la combu avec 8 pyro qu'on hit. Et c'est ouais, nice. le nombre maximum de pyro qu'on peut mettre dans une combustion. D'accord, c'est tu peux en mettre 8. C'est ouais, la déjà, combu que tu veux en mono. C'est ça. Ouais, en général, en, en moyenne, t'en auras, auras 7 en moyenne. Et euh, si t'en as 8, bah, c'est encore mieux parce que du coup, bah, c'est ce qui fait le plus de dégâts sur ton open. Mm -hmm. Et euh, le, ce qui permet ça, c'est en fait c'est le fait qu'on hardcast une pyro au start. Ouais. Et comme, euh, comme elle va hit. À l'open, bah, si elle crit, tu vas avoir déjà un premier crit, du coup, euh, qui te permettra, bah, au lieu de devoir euh, cast d'autres sorts, tu vas pouvoir euh, faire ton trait de feu pour générer tes stacks et ensuite combu. Mmh. Et si ça crit pas, bah, tu auras quand même mis une pyro et du coup, tu auras des dégâts en plus. Et comme la pyro va hit euh, après que tu activé ton badge, bah, elle va bénéficier du proc intel et donc euh, ça va faire des dégâts en plus. Clairement, bon, clairement. Bon. Parce que, ouais, du coup, forcément, tu mets ta combu, tu mets ton badge, tu mets potentiellement ton racial si t'en avais un. Euh, sur, sur la tu mets combi, la -pote, hein, tu mets la BL, ouais, tu mets tout. <rire> tu mets absolument tout. Hein. Et on peut voir là, déjà sans rien, donc sans. Euh... alors t'as du beau stuff hein, quand même. Mais sans BL ni rien, euh, t'es sans fou et compagnie, t'es quand même à plus de 11k, euh... enfin t'es au-delà de 11k sur de l'open. En général, là, en raid, tu montes à ouais. combien tu, tu sais environ combien tu montes euh... sur, les, sur les open, sur les combus Ouais. Il euh, y a oh des ouais. combus où ça monte à. Enfin, sur, sur, avant la fin de combus, ça monte à 15k sur, sur euh, la majorité des combus en général. Quand il y a BL euh, et que je rate pas mon open, euh, ça monte à 15k dps environ. Mais <rire> ça, ça tombe rapidement parce que forcément on est ma ouais, feu Mais euh, il y a une très bonne combu mettra environ 15k dps. Ouais, ce qui est déjà énorme parce que bon. maintenant la combu d'aujourd'hui, tu la récupères vite quand même. En général ouais tu peux, tu peux, on dit la combu c'est un cd 2 de minutes de base mais euh, mmh. actuellement je, je considère la combu comme un cd 1 euh, minute, 1 minute 10 tu vois Ouais carrément, carrément. moi aussi alors, je vais sais comme un cd 10 minutes maintenant avec euh, ouais, c'est ce vraiment trop fort là, avec toute la g... en fait tous les crit qu'on génère plus de shifting power enfin on a beaucoup trop de moyens de récupérer la combu rapidement et c'est vraiment trop fort Ouais tu m'étonnes, tu Et du coup, une fois que t'as pété ta phase de combu, que t'es en non-combu, c'est quoi la, la rota C'est quoi que tu privilégies quoi en, mono, en mono pur Alors en mono pur, euh, vraiment s'il y a un seul target, euh, bah c'est pas compliqué, c'est euh, boule de feu jusqu'à avoir un crit. Une ouais. fois qu'on a un crit, on casse une boule de feu et euh, on met un trait de feu à la toute fin pour avoir euh, deux stacks. Voilà, comme ça, trait de feu, pyro et on balance la pyro à la fin. Ouais, ça, on, okay. a la... on a tout qui passe quoi. Ah, vraiment, sachant que, vraiment... sachant que euh, pour, pour la vidéo, euh, là, là t'es pas obligé de le mettre à la toute fin. Faut que tu le mettes pendant le casse de la deuxième. C'est juste ça, hein, il me semble. C'est ça. En fait, en général, tu le mets pendant le casse de la deuxième, mais tu préfères le mettre à la toute. Tu, tu préfères le mettre le plus tard possible pour euh, pour commencer ton, ton cooldown en fait. Euh... Pas ah trop tôt, oui, oui d'accord. tu peut décaler par rapport à ta combu en fait. Oui d'accord. Okay. Et puis c'est pareil, il y a l'idée de, de justement du légendaire en fait, qui fait que ça rend en fait bah, ton cycle hors combu encore plus fort, parce qu'en fait tu sais que quoi qu'il arrive, quand tu vas mettre une pyro, ouais. tu auras forcément fait deux crits avant, donc tu auras forcément deux stacks, et donc ta pyro s'y écrit, tu vas mettre ouais. 6% de dégâts en plus. Ouais, c'est énorme. C'est ça aussi qui fait que euh, je trouve que, mine de rien, euh, comparé à ce Enfin, peut-être à 83 ou autre, mais en tout cas le mâche feu même hors combu... Et moins, bah, ouais, et moins ouais. faible qu'avant. Hein, ouais, c'est ouais, ça, exactement. Ouais. Et du coup tes phoenix, tu utilises à quel moment euh... À la place Alors, trait euh... de feu pour faire la même chose ou... En pur mono, en vrai, en général, j'utilise mes phoenix que pendant ma combustion Que pendant la combu. Ouais, tu gardes les phoenix. pour Parce que je trouve que c'est une perte mmh. de DPS de les mettre en dehors d'une combu euh, en pure mono. Parce mmh. que, bah, on a pas... C'est un store qui est plus long que le trait de feu. Enfin, trouve que c'est une perte de temps en DPS euh, en pure mono. Ouais je comprends, je comprends. Et le shifting power euh, Alors en mono le shifting power tu le mets après la combustion pour la régénérer directement. D'accord. Et du coup tu te positionnes toujours de façon à ce que ton shifting power euh, touche les cibles On est d'accord. Alors on fait ça au, au maximum, on essaye de hit la cible, après il euh, y a certains moments où euh, tu es dans la précipitation, tu dois récupérer une combu et donc euh, tu, tu vas pas te demander est-ce que je vais la toucher ou pas, tu vas la mettre. Mais oui, euh, la plupart du temps t'essayes de faire en sorte que ça touche parce que bah ça fait quand même pas mal de dégâts Et ouais, c'est un, un bonus Mais par exemple sur des fights comme, euh, bah, comme euh, Sludge Fist justement Où t'es enchaîné en, en range, bah tu vas pas t'amuser à aller au cac, mettre ton shifting Et potentiellement tuer un allié avec qui t'étais enchaîné <rire> Mais si bien sûr <rire> Ah ça pourrait être drôle hein, mais... C'est euh, complètement compréhensible, le... allez viens viens <rire> euh, Tu dis à ton allié, vas-y faut que j'aille mettre mon shifting au cac là, <rire> pas sûr qu'il sera trop heureux quoi <rire> je sais pas, je sais pas, je sais pas bon, ça se tente, hein yeah, ça marche, ça marche. Mais le principal, ouais, c'est évidemment de le mettre. D'ailleurs, c'est pas trop perturbant, ce qui, euh, le fait de devoir jouer plus proche euh, pour le shifting En vrai, moi, perso, ça me perturbe pas trop, parce que... Enfin, je jouais cac à l'extension d'avant, donc euh, on va dire que le, le corps à corps, je connais. Donc mm. ça, ça me perturbe pas trop. Le seul moment où vraiment euh, c'est perturbant, c'est quand c'est vraiment des fights où on me dit de rester max range... Euh pour, pour bait des, des mécaniques ou quoi, euh, genre comme par exemple si t'arrives sur Ximox euh, en mythique et que tu dois mettre un shifting pour régénérer ta combu au moment du, euh, au moment du consume bah es... c'est perturbant <rire> de te dire faut, que faut pas que tu le mettes maintenant parce que tu vas pas hit le boss mm -hmm. et tu vas perdre du DPS quoi mais sinon ça va c'est pas, da... pas la mort quoi. Ouais je vois ce que tu veux dire. Ouais carrément carrément. Et si, du coup tu gardes tes phoenix, bah je pense qu'on a la rota, rota complète là du coup hein, de, de ce que j'ai à faire. Et euh, dès que tu récupères combustion, tu repars direct ou t'as d'autres conditions avant de.. Oh, avant de repartir en combustion, en général j'attends d'avoir au moins deux stacks de traits de feu. Ouais. Parce que justement en fait comme on veut tout le temps garder nos deux stacks de cascade, bah c'est un peu triste de faire une combustion sans avoir deux traits de feu qui vont permettre de générer justement nos deux stacks de cascade. Ouais, Donc, ça fait qu'en général, quand je vois que ma commotion arrive dans à peu près 20 secondes, je commence à arrêter d'user mes traits de feu mmh. pour les économiser justement pour la combu, et avoir la combu la plus strong possible et ne pas la delay parce que bah, moins tu la delay, plus vite tu vas la récupérer plus bien tu sûr. pourras en mettre dans le fight et plus tu pourras faire des dégâts. Carrément, et carrément. bien sûr, j'ai oublié de préciser, mais quand la target a moins de 30% HP, bah, c'est brûlure, brûlure. Ouais, tu et... fais plus de boules de feu. Hein. Mmh. C'est ça. Il a plus de boules de feu c'est des brûlures des traits de feu et euh, à la limite en général moi ce que je fais c'est quand, ma... quand ma cible a moins de 30% euh, je... et que je vais économiser mes traits de feu justement je mets deux brûlures je... du coup ça me permet de choper mon proc pyro et je ouais. mets une troisième brûlure hein, pour choper un proc de légendaire en plus donc avoir trois stacks au moment ouais. où je balance la pyro et en fait bah soit la pyro crit et du coup tu as re une pyro direct parce que tu as T'as mm -hmm. de... enfin, ta brûlure qu'à -ca tigre juste avant. Du coup, ça fait que t'auras 5 stacks du légendaire et que tu vas lancer 2 pyro à la suite. Soit la, soit la, la pyro crit pas, mais du coup, t'auras déjà un crit de repré. Et du coup, tu remets brûlure, t'auras la pyro, brûlure, tu lances la pyro, et etc. Faut bien faire gaffe à ces légendaires. Et, euh, et au conduit, quoi. parce que là il y a des trucs, euh... là on en parlera un petit peu plus tard dans la partie Wicora mais euh, j'ai vu qu'évidemment t'as les Wicora pour traquer tout ça, hein, parce que sinon c'est ah, la verre. La, la... beaucoup d'infos à garder sinon. Ouais. ouais carrément, il y a beaucoup de trucs à gérer, hein, mine de rien. Bah, de toute façon ça se voit, hein. c'est vraiment une classe où je... Peut-être même celle où personnellement en tout cas, je dénote le plus de différence entre les joueurs et euh, en tout cas c'est sûr c'est celle qu'on m'a le plus demandé parce que je pense qu'elle est... Enfin moi en tout cas j'ai toujours trouvé que le match feu était mine de rien de technique parce que c'est une classe où si tu maîtrises pas bien ton burst ou tu te rates à un moment ou sur tes cd etc tu t'es vite au fond tu ah, vois c'est ce assez punitif c'est clairement, c'est assez ça. punitif et... si t'as une mauvaise combu bah moi ça se voit il ça... y a des fights où j'ai des mauvaises combus à l'open et derrière ça se répercute parce que bah qui dit mauvaise combu dit euh, derrière j'ai une mauvaise régénération de ma deuxième combu qui mm. dit que je vais perdre du temps sur la deuxième combu et du coup avoir moins de combus dans mon fight et enfin ça, ça snowball euh, une erreur snowball très très vite et c'est c'est assez compliqué de recover euh, une erreur euh, sur un fight en vrai. Carrément, ouais, complètement. On est parti pour le multi du coup Yes, hop, je change, bah j'avais mon stuff multi en fait déjà. Et ça c'est euh, probablement ce qu'on m'a le plus demandé, hein. le multi euh, c'est gros point d'interrogation pour pas mal de Donc déjà les talents, est-ce qu'il y a des talents non, qui talents, changent On change les en... la -flag ouais. Le flame patch. Ouais, ouais. Parce que bah comme actuellement en multi, bah la choc de flamme est vraiment trop fort, bah, tu prends le talent qui buff le choc de flamme. Après si ton tank euh, doit kite H24, bah, des fois c'est un peu triste parce que ouais. bah, les mobs vont pas rester dans, dans la brûlure au sol. Et, euh, en général, euh, y a tu... tu trouves toujours un moment où euh, ce talent va être bénéfique et il fera forcément plus de dégâts qu'une conflagre à, à, à, à la fin d'un donjon. Il n'y a que ça du coup qui change, on est d'accord. Ouais c'est ça, tous les autres talent reste pareil. Vas-y, je te laisse parler du coup de l'open euh, ou euh, la, la, la phase combu en burst ouais, du coup, il est... n'y a pas vraiment, ouais, au niveau, de, au niveau du multi, pas vraiment, on ne peut pas vraiment call ça un oui. open, mais ouais, c'est plus pas un euh, open, ouais. du coup, mmh, la combu. Euh, alors en gros, la combu, bah, c'est comme euh, un peu comme une combu classique, c'est-à-dire qu'on va devoir alterner avec des traits de feu et des phoenix flame. Mmh. Euh, le seul point important, c'est que bah, le choc de flamme, contrairement à la pyro, bah, il il n'est pas compté comme un crit euh, dans ta combu Du coup au lieu de devoir utiliser un seul générateur de crit pendant la combu tu vas devoir en utiliser deux à chaque fois et du coup c'est là qu'on va utiliser la puissance fluctuante justement pour récupérer nos générateurs de crit et euh, mettre le maximum de, de choc de flamme possible mmh. pendant une combu ah, okay. Ouais ouais ce qui explique aussi le fait qu'il y a les shifting pendant... Ok ça marche Et du coup si tu devais le dire doucement, euh, doucement l'ordre que tu fais euh, quand c'est comme ça tu... Imagine là tu... Veux, tu Alors veux en général place. ouais en général, pour burst, euh, pour burst en, en multi, ce que je fais, c'est que je commence par cast une fireball pour générer ouais. mon premier crit. Ouais. Je mets ma combu avant que la fireball touche. Mm -hmm. Je mets mon trinket. Ensuite, je mets un trait de feu pour avoir mon premier stack justement de, de, mon, euh, de mon conduit euh, cascade infernale. Comme ça, j'ai bah, déjà un stack et du coup, mon, mon premier choc de flamme aura 12% en plus. Ensuite, je mets du coup le choc de flamme. Ensuite, je fais trait de feu phoenix flame, donc pour avoir deux crits. Avoir le deuxième stack de cascade infernale, mettre le choc de flamme, trait de feu phoenix flame. Ensuite je vais mettre le shifting power pour régénérer mes traits de feu. Et après selon le temps qu'il me reste dans ma combu, soit je vais mettre deux traits de feu, choc euh, de flamme, euh, phoenix flame. Toi bah, je vais juste mettre euh, un, un trait de feu et puis euh, repartir sur un, un cycle normal hors combu. Ok, c'est super clair pour bah, du coup je te aussi, euh, les ai dit à les dégommer euh, ces petits potes là. Alors là j'ai raté ma combus, pas de chance. Bon j'ai bon eu, in... eu, un... eu un miss input qui a lancé un fire blast. Ouais, Et oui, lui, des en bon fait bon j'ai bon raconté, les... raconté de la merde. Euh, en fait, pas... je mets pas un trait de feu en fait à l'open. Je mets justement un... un phoenix flame pour régénérer le premier crit avec la, la boule de feu pour pouvoir justement directement en fait après mettre double trait de feu pour avoir directement les deux stacks. En fait. Ah oui d'accord, oui oui je vois ce que je veux dire. Ok. Je laisse récupérer les cooldowns tranquillement. Bien Donc bien en gros l'idée, si je devais résumer euh, de façon bête et méchante, tu euh, tu castes une boule de feu, tu balances un phoenix, tu balances un combu, histoire que les deux partent en crit. En, à partir de là, du coup, tu as déjà un premier crit, tu peux balancer un choc, tu ensuite les traits de feu qui te permettent de monter tes deux stacks au niveau de tes conduits qui permettent d'augmenter tes dégâts et en gros tu vas alterner entre tes traits de feu tes phoenix, faire idéalement trait de feu phoenix pour générer à chaque fois ce choc de flamme une fois que tu t'as plus tes ça. générateurs tes traits et tes phoenix, tu pars en shifting, tu power, en shifting qui dans tous les cas va faire des critiques de zone etc ensuite tu as récupéré tes générateurs et tu repars en trait phoenix etc en maintenant ton uptime de ton conduit et tu remets des chocs de flamme dès que tu peux c'est exactement ça et du coup, hop, let's go. Là, ce que je fais en gros, c'est pendant le shifting aussi, je mets, euh, je mets un trait de feu, parce que du coup, comme le trait de feu est hors GCD, en fait, tu mets un trait de feu pour garder ton stack justement, et préparer ton prochain choc de flamme pendant que tu es en train de finir le shifting. Power. Ah c'est super malin, ouais ouais ouais ouais Tu vois c'est le genre de trucs qui font la différence hein. Tu vois il y a beaucoup de trucs ouais, à, à, à penser et faire gaffe hein. Mais ouais ouais je vois ce que Bah c'est ça parce qu'en fait si t'as un, si un bad timing Bah en fait tu vas te dire bah je continue mon shifting, je continue mon shifting Et en fait tu vas perdre ton stack de trait de feu ouais. Pile au moment où, enfin ton stack du conduit Pile au ouais. moment où t'es censé remettre un trait de feu et du coup si tu fais pas gaffe bah, c'est une perte de DPS assez énorme puisque bah tu passes de 25% de dégâts augmentés à euh, bah, 0 stack et que tu vas régénérer un stack avec ton trait de feu au lieu de le maintenir quoi. Carrément. En, en donjon mythique t'arrives à monter à combien en général sur des gros dos Des grosses clés avec des gros packs des, euh, de dégâts, Sur des grosses clés avec des gros packs, euh... bon, si je prends par exemple le pack euh, à Malpeste juste avant le premier boss, là tu sais avec toutes les aïe, petites petites blops euh, verts. Bah ça c'est un pack où tu montes à 80k quoi si tu claques une combu. <rire> Parce Il y a, Bah y a tellement de targets et comme on est un cap, enfin en fait on a. Sur, sur le choc de flamme, le seul, le seul cap qu'on a, bah c'est un cap c'est un soft cap à 20 targets. Ouais. Donc bah on n'a pas vraiment de limite et bah si le, Si ton tank te pull tous les petits blobs et que tu mets une combu là-dedans, bah tu montes très rapidement à 60-80k. Oh, euh, okay. Sinon en général sur les combus, sur les combus multi, tu montes quoi à... Selon le nombre de targets il y a 5, entre 5 et 10 targets tu vas monter entre 20, 30, 40k sur, le, sur la phase de burst. Ah c'est énorme, c'est monstrueux. Ouais c'est le, le burst de, de feu euh, au final est vraiment enfin, Ce qui me fait marrer parce qu'à la base en plus FireMash c'était pas censé être la classe qui, euh, qui faisait aussi mal que ça. Et, et au final avec choc de flamme et le fait que tes phoenix te permettent de générer et de renchaîner les chocs de flamme, ça marche vachement bien. Très clairement. Et après, et là on peut voir, hein, en, en, en 10 secondes tu mets 404 dégâts hein, sur les, les 4 poteaux là, c'est ouf. Ouais bah clairement, hein. et en plus c'est t'as le flamestra, c'est là qu'on voit l'intérêt du talent qu'on prend, c'est que le, le talent qui laisse le dot au sol c'est euh, 16% du DPS sur ça. C'est énorme, hein. c'est énorme. C'est pas là pour rigoler. Alors là évidemment on a une situation où euh, bah, les tanks peuvent pas bouger les poteaux, mais ça reste quand même déjà, moi, ça reste déjà fort. Hein. Bah ça même si le tank bouge, t'auras forcément un moment où ça va tiquer un peu, le tank va passer dedans, il va bouger. Et... Mais ouais. ça restera toujours meilleur que la, la conflagration Carrément, ouais, ouais complètement d'accord ouais. Et une fois que t'es plus en combu C'est quoi ouais. ta route tu... Imagine... bah, là, là comme en ce moment tiens d'ailleurs Voilà comme là Donc là en ce moment j'ai pas ma combu Donc là euh... On va dire que Bah de toute façon comme d'habitude si la cible a moins de 30% HP Tu vas mettre des brûlures pour générer tes crites Ouais Et euh... bah ça sera toujours des, des chocs de flammes euh, en général, en dehors d'une combu, tu vas mettre des chocs de flammes. Moi, je le mets quand il y a deux targets ou plus. Je vais... quand il y a deux targets ou plus, ça sera un choc de flammes. Euh, en combu, par contre, euh, je mets des chocs de flammes à partir de trois targets. D'accord. Donc c'est okay. vraiment ça qu'il faut se dire, c'est que en combu, deux targets ou moins, c'est mono. Euh, trois targets ou plus, c'est multi. Et euh, hors combu, par contre. C'est deux targets, je fais mon cycle, j'ai fait mon cycle multi. Deux Donc, targets, hardcast de flamme quoi. C'est ça. Deux targets, j'arcasse choc de flamme Et en fait, euh, quand j'ai des stacks de, de traits de feu, je ouais. vais hardcast choc de flamme, mettre double trait de feu, et mettre deux, deux chocs de flamme à la suite. Et après je continue mon hardcast, tant que les cibles ont plus de 30% HP. Et dès okay. que je récupère. Quand je vois que je suis à quasiment, récu que je vais quasiment récupérer mon troisième stack de trait de feu, bah je vais remettre double trait de feu. Comme là, par exemple, paf, double trait de feu, et je remets double choc de flamme à la, à la suite. Ouais, d'accord, ok, ok, ok. Et ça fait que, bah là, euh, ça fait quand même pas mal de ça DPS alors mal, que je suis en off Ouais, c'est clair, ouais, carrément. Mine de rien, c'est vrai que ça aussi, hein, c'est vrai que le DPS off euh, il, il est assez fort, hein. les hardcasts de choc de flamme, ils font mal. Hein. Très clairement, ouais. Bah c'est okay. vraiment... C en plus, ça slow, donc euh, ça a que des avantages le choc de flamme euh, vu comme ça. Et j'ai une autre question euh, au niveau de la rune of power, la, la rune de puissance. Ouais. Tu l'as sur. Que... En général je la mets on CD. Euh, sur, une combu, euh, sur une combu mono, euh, ce que je vais faire c'est qu'à la fin de ma combu mono, je vais rune shifting power pour que mon shifting soit buff mm -hmm. par la rune. Et euh, sur une combu multi, euh, bah je la mets décalée up en général. D'accord. Sauf, okay. si, sauf si, si un pack a 10% HP, je vais pas m'amuser à mettre une rune. Euh, pour finir le pack tu vois mais mmh. si on arrive sur un sur un pack où euh, le pack a encore 30 40% HP que je sais que je vais avoir encore avoir le temps de bénéficier de ma rune bah je vais casse ma rune parce que quoi qu'il aille, en fait ma rune va se faire ré régénérer par le, le shifting et donc euh, autant l'avoir ouais, en ouais. Coup, là. il y a ça aussi ouais c'est pour ça du coup tu la balances euh, direct en fait hein. puis t'as pas même de la même non plus de façon. je la mets avant ouais. les combus aussi enfin avant les combus quand, quand je dis avant les combus c'est par exemple genre 10 secondes avant parce que du coup bah tu vas bénéficier de tes 10 secondes de rune à peu près et après tu vas partir en combu mono, en combu multi Et du coup justement ta rune que tu auras cast, qui a 45 secondes de cooldown que tu auras cast avant ta combu bah, en fait elle va bénéficier des 16 secondes de réduction euh, de la puissance fluctuante Et du coup en fait tu vas sortir de combu, tu vas re-avoir une nouvelle rune Du coup ça fait que tu as mmh. 3 runes à la suite Et bah c'est un input de dégâts assez massif Ouais en oh, 40% euh, Qu'est-ce <rire> qu donc que 40% 40% euh, qui ont avec euh, quasiment 30 secondes à la... où tu es perma ou rune, bah c'est pas mal quoi Ouais c'est énorme hein. c'est monstrueux. Yes bah écoute nickel, écoute nickel hein. je pense qu'on a, on a bien bien fait le tour euh, des rotas et de, euh, de comment utiliser. Alors j'ai vu que t'as beaucoup d'outillages donc on va passer sur cette partie là. Euh, on va parler dans un premier temps hein, donc on va parler au total de macro, de daddens de wikora etc. Dans un premier temps les wikora. Bah qu'est-ce que t'as comme wikora et quelles sont ceux que tu recommanderais à quelqu'un qui, euh, qui a envie de jouer mage. Alors les Wikora c'est pas compliqué déjà on a le premier qui est affiché là ouais, c'est mon Wikora avec euh, mes sorts principaux il vient d'où celui là donc ce Wikora c'est un, un Afnar ah, ou c'est un Luxtos <rire> je crois c'est un Luxtos ce Wikora c'est un Luxtos c'est un Luxtos auquel j'ai euh, rajouté quelques... Ah mais je suis toujours en combat yes c'est un Luxtos auquel j'ai rajouté quelques, quelques autres parties quelques Wikora en plus euh, ouais, j'ai vu pour, par exemple euh, bah, tes conduits et ton légendaire, non C'est pas des trucs que t'as rajouté ça, Alors en gros, euh, le ici j'ai mon, mon proc de, du conduit. Ouais. Donc, euh, le cascade, tu t'aimes en Wikora, quel, quel enfer. <rire> Donc le, le cascade infernal, ici. Ouais, ouais. Juste en dessous, j'ai mon légendaire. C'est toi qui l'as fait tout seul celui-là Oh euh, non, c'est des Wikora que j'ai trouvé euh, sur Wago aussi. D'accord. J'ai pris tous mes Wikora sur Wago, donc là j'ai mon Wikora de mage, mon Wikora légendaire plus conduit. Ouais. Donc ça c'est l'interface principale de mon mage. Euh, j'ai aussi un Wikora pour mes procs qui est euh, ici. Donc en gros ça fait que au lieu de prendre les procs de l'interface de base, bon, en fait je vais avoir des, des procs euh, plus visuels et sur lesquels en fait, on voit le, le temps qui reste sur le proc. Du coup ah. t'as la, la, bar, la barre qui descend, du coup tu sais quand ton proc fade et du coup quand tu veux le régène mmh. Si par exemple tu sais que t'as un proc qui va fade dans pas longtemps ou que t'as un trait de feu, bah tu vas te dire Autant trait de feu pour avoir une pyro gratuite ou un shot de flamme tu vois. Ah ouais ouais je vois ce que tu veux dire, ah, c'est pas con ah, c ça, c aussi, ça, c ça aussi c'est de la micro aussi mais c'est... Ouais c'est clairement ça, ça. Ouais ok j'ai aussi le proc de la brûlure, hein. c'est-à-dire que bah, dès qu'une cible a moins de 30% HP, bah, je vais avoir le proc sur mon écran, du coup je vais savoir que la cible a moins de 30% HP et je vais arrêter de casse comme un débile des boules de feu. Ouais, ah ça c'est plus euh, moins utile J'ai un autre proc moins utile, c'est euh, le proc euh, du talent euh, pyroclasme, mais euh, ça peut être drôle en PvP euh, quand tu veux t'amuser. D'accord, ouais, ouais, ça marche. Ça marche, ça marche. Euh, du coup, bah, je, je mettrai bien du Luxos en description. Le reste, tu dis que tu les as trouvés simplement. Donc, euh, si. si, bah, de toute façon, c'est euh, pas si ça, ils ça, trouvent, Tu en tape, en euh, Tu tapes euh, Fevered Incantation, Infernal Cascade euh, sur Wago et euh, ouais, tu ouais, tombes directement dessus. Tu en ouais. en c'est ça. Yes, ça marche, ça marche, ça marche. J'ai et... et... aussi un autre Wikura qui, qui est pas mal. C'est euh, un Wikura qui t'affiche qui un gros trinket comme ça. Quand tu mets ta combu sans trinket pour te rappeler, espèce de débile, ton trinket, il n'est pas passé dans ton GCD de la combu. Et du coup, comme tu vois l'icône, tu vas dire, merde, faut que je trinket », Et du coup, tu vas mettre le trinket si tu l'as oublié. D'accord, ouais. Après, toi, là, on va passer dessus de toute façon, mais tu avoir une macro aussi pour avoir tout dedans, non T'as une macro sans trinket Mon macro, enfin justement, le trinket, je le mets en macro, mais des fois, il y a des moments où, en fait, quand tu quand tu casses ta combu trop tôt, comme tu es en train de caster un sort avec le trinket... Euh, passe dans le GCD. Bah en fait. Euh, il est en GCD. Ce tu peux pas. Bah il est pas en fait. C'est pas qu'il est en GCD, mais c'est que si t'es en train de caster un sort, tu peux pas lancer ton trinket en même temps. Donc en gros, si tu mets ta, ma, ta, ta, ta macro de combustion euh, trop tôt, bah en fait ton trinket va pas se lancer parce que t'es te, en train de caster un sort et il va te dire euh, non tu peux pas quoi. Ah ouais. Attends. Hop. Tu, tu peux tu, je, je te crois je mais euh, tu, tu me montres. <rire> Je savais même pas, je pensais que ça se castait n'importe quand. Ça. Je vais, je vais caster une boule de feu, je vais mettre ma pyro, ma combu juste à l'open de la boule de feu. Ouais. Et tu verras que mon trinket suffis pas. Je vais attendre les 20 Attends, secondes. Attends, ouais, il a, il a 20 secondes. Ouais. Mais en gros sinon, voilà, pour la macro. C'est cette con, celle-là. Donc casse combustion, use le ouais. badge. Bon, ouais. pas, du classique, hein. rien, ouais. rien de très sorcier, c'est du classique. Sinon pour les autres macros, j'ai une macro.. Euh... Pour le choc de flamme on cursor. Ouais ça aussi ouais. j'allais t'en parler, parce que euh, effectivement parce qu chaque fois, tu, que je tu me les dis, enchaînes bah, et à... c'est trop long tu perds trop de temps. Pour moi c'est indispensable ça. Bah, ça hein. si, si tu dois t'embêter à enfin si à chaque fois tu te tu à devoir clic gauche à chaque fois que tu mets un choc de flamme, mm -hmm. bah c'est pas possible, tu perds trop de temps. Mm, carrément. Ouais, ça ça vraiment c'est pour moi euh, indispensable. Jacine, euh, j'ai ouais. une, ma une macro. J'ai des, des macros un peu utilitaires sur l ice Block pour euh, mm -hmm. arrêter tout cast en cours. Parce que ouais. si je suis en train de cast une boule de feu bah ça va pas mettre mon i-block e du coup bah stop casting, cast i-block e Pareil pour l'interrupt euh, ouais. Là c'est mon interrupt pour euh, interrupt le focus donc en gros bah des fois sur des donjons ouais. euh, Sur des boss tu vas mettre un focus et puis euh, bah tu vas vouloir tu vas taper un autre mob Mais tu vas vouloir kick bah, cette target là du coup bah tu mets un, un interrupt on focus s'il existe Et sinon j'ai aussi celui là avec un stop casting justement pour arrêter tous mes casts et mettre mon, mon counter spell quoi mais oui, ça marche, bah je crois que maintenant c'est baseline ça, quand tu fais contre ça il me semble que ça coupe direct ton sort mais mais ouais ouais ça marche. Ouais, des fois il y a des petits bugs du coup je préfère m'avoir... Une... Ouais dans le doute hein, ouais je comprends, je comprends. Ça sait jamais, et du coup, hop, boule de feu, paf et là tu vois ça a pas utilisé mon trinket. Ah ouais. Ça. Ah t'as même mis un son <rire> Ah, le son, le son c'est pour mon trinket, trinket d'Enatrius en mono cible Parce qu'en fait euh, j'ai loot ce trinket, je jouais avec en raid Et en fait à chaque fois j'oubliais de l'utiliser C'est à dire que sur genre, des fights de 5-6 mi... minutes, j'utilisais une seule fois mon trinket Alors que ça a 1 minute 30 de CD Du coup bah, je me suis dit je vais mettre un son qui m'insulte de singe quand je l'utilise pas Et du coup ça, ça me rappelle de l'utiliser C'est énorme Ok Ok ok ok et bah, bah c'est très clair, et du coup euh, ouais, donc euh, les macros t'as ça. En termes de. Euh, est-ce que t'as des add-ons particuliers en dehors de wikora euh, que tu penses qu'il y a besoin de... en Mage on -on, euh, En donne pour en Mage t'as pas besoin d'énormément dadd ons enfin hein. c'est. Mm. En général, tu veux tu veux les wikora et puis le reste c'est du facultatif selon les UI des joueurs. Enfin moi je, je sais qu'actuellement je pourrais pas jouer sans Elvi parce que bah, c'est trop plaisant d'avoir une interface clean que tu peux choisir avec Elvi. Et que ouais. bah, l'interface de base, euh, je, je ne peux plus <rire> l'avoir, pareil pour Details, bah, c'est quand même mieux de, ton DPS, euh, <rire> de pouvoir avoir ton DPS, l'HPS et tout ça pour pouvoir bah, savoir ce que tu fais quoi. Parce que si tu veux t'entraîner à faire des combus et tout ça, mais que tu sais pas combien de DPS t'envoies et quoi, ouais, quoi c'est euh, ouais, bah, un peu compliqué de pouvoir juger si tu fais des trucs bien ou pas. Et puis un... euh, c'est à peu près tout quoi. Oui, yeah, ça marche, ça marche, ça marche. Et alors du coup une dernière partie qui cette fois-ci parle de l'utilitaire de la classe donc qu'est-ce que tu apportes euh, qui n'est pas du DPS et qui est important de savoir et d'avoir quelque part sur ta barre de sort euh, en groupe par exemple déjà en mythique plus par exemple qu'est-ce que sont les trucs auxquels tu, il faut faire gaffe quand tu es un mage en mythique plus en dehors de tes dégâts Bah alors déjà euh, dans un premier temps les des <rire> Ouais. Enfin, C'est important de ne pas mourir donc déjà tu as les images miroirs qui te permettent quand tu vas faire ta combu déjà en général tu vas avoir tes im... tu veux mettre tes images miroirs hein, que ce soit pour euh, diminuer la génération d'agro ou alors que ce soit elle qui tank quand tu reprends l'agro le temps que le tank euh, reprenne mm. Sinon bah as l'ice le... block qui est un utilitaire euh, assez insane pour euh, bah, toutes les mécaniques de, de soak ou d'immune euh, toi en raid ou en mythic plus et sinon euh, pour les utilitaires qui sont plus spécifiques au mythique plus, bah t'as le ship forcément. Le, le ship euh, il peut être utile pour par exemple les semaines où t'as euh, inspiré, euh, tu veux cesser ouais. le mob qui est inspiré ouais. et pull le pack en dehors, bah tu vas ship ouais. le pack. Euh, ça peut être utile aussi par exemple à, à Tirnasit euh, pour le premier pack, enfin euh, quand tu veux skip le, le, le deuxième pack là, bah mm. tu mets un ship et en gros, enfin euh, en gros c'est est faisable qu'en Elf de la Nuit, mais en gros tu mets un ship, tu passes, il a que toi qui va être mis en combat, ton groupe passe. Et après tu, tu fufu elfique et du coup ouais. bah, ça va permettre euh, à ton groupe de pas être mis en combat Et toi tu vas sortir du combat avec ton, ton fufu elfique si t'as pas d'autres classes qui te permettent de skip ouais, Et euh, au niveau des autres utilitaires bah t'as le, le dragon breath forcément euh, 18 secondes de cooldown ça va désorienter, ça va désorienter les mecs et, euh, et cancel euh, tous les casts qu'ils sont en train de faire Donc si par exemple t'as plus d'interrupt et tu dois break un, un cast hein, de, de quelqu'un bah tu vas mettre le DB quoi directement En plus ça peut soulager ton tank quand il doit kite hein. Mmh, et sinon clairement. en dernière utilitaire, bah t'as la, la NOVA de. la Nova de Givre qui fait que bah quand on tank doit kite, tu mets une Nova, les mobs sont gelés sur place et, et ça permet de gagner du temps pour le tank. Quoi. Clairement, et t'as le petit dispel de malédiction aussi. T'as le dispel malédiction aussi forcément, qui bah, met bien sur certains donjons. T'as l'alter time actuellement aussi qui a été mis de base, c'est un sort de Mage Arcane euh, qui a c est c est été, euh, ouais, qui ouais, a été ouais. mis sur baseline sur le Mage. donc, euh, bah, Par exemple sur les prides. <rire> T'aimes bien claquer l'alter time quand t'es full life et que t'arrives à 12-13 stack parce que bah ça fait que ton heal il a plus besoin de te heal pendant 10 secondes et après tu alter back et tu reviens full life donc ouais, c'est pas mal comme utilitaire. Ouais, après t'as la la, <rire> le spell steal qui est vraiment pas mauvais euh, aussi pour qui voler du buff ouais. Euh, ouais. qui est vraiment plaisir surtout à the other side quand tu voles le buff at euh, du mob sur, sur les trash que tu voles le buff at et que t'as l'impression d'être une mitraillette quand tu fais tes chocs de flamme et sinon bah t'as l'invise l'invise du mage quoi puis c'est tout ok ok bah c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal de petites choses en plus et puis t'as la bouffe voilà tu donnes de la bouffe à tout le monde et tout le monde est content c'est vrai je donne de la bouffe je donne de la bouffe et les gens sont très contents de l'avoir petite table là ah bah je suis pas je suis pas gonflé ok tu es pas gonflé c'est bon ça Mais il le casse quand même il tente quand même je me suis fait un peu de nourriture bah écoute, génial. Mais est-ce que tu as d'autres choses à ajouter ou c'est bon pour ça Bah écoute, c'est tout bon pour moi. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui Il y a beaucoup, beaucoup d'infos, clairement. Donc merci énormément, mec, en tout cas. Ça fait vraiment plaisir. Bah, pas de problème, hein. Bon toi qui as regardé cette vidéo du coup n'hésite pas à me dire qu'est-ce que t'en as pensé, n'hésite pas non plus à lui mettre un petit merci en commentaire hein, parce qu'il a pris de son temps et il nous partage énormément d'infos. Tu peux le voir à son interface, à son e-level, etc. C'est quelqu'un qui tryhard beaucoup, qui s'est énormément renseigné, donc beaucoup d'informations très précieuses. N'hésite pas à non plus mettre un petit pouce bleu, voilà un petit pouce bleu sur la vidéo, la partager, je te souhaite une excellente journée et prends bien soin de toi.